Une musique de mots dans une fumée d'opium m'est apparue et s'en est allée. Rue, paradis, la nuit, les anges courent pieds nus. Mais la plage est trop loin pour les enfants. Tu croyais en l'impossible et vivais simplement. Marseille, ce n'est pas une ville, c'est un continent. Les blancs touristes rougissent, Les francs voleurs agissent, c'est l'été. Un soleil affalé sur les glaces essorbées, c'est midi. Les enfants plongent au port, les pizzas cuisent au bois, Et les bateaux partent loin, c'est Marseille. Pose la mer calme, vibre le ciel sombre, Pend la lune dorée, et c'est la nuit. La veuve du disparu était inconsolable. Les bagnards alignés étaient tous face au juge. Ils étaient enchaînés délicats et sages comme dans un confessionnal. Le crime avait été commis au bord de la Neva. Le corps retrouvé dans l'eau flottait paisiblement là. La veuve du disparu était inconsolable. Entre l'étoile de son mouchoir, ses larmes nombreuses perlaient chaudement. Dans le silence du tribunal, ses tristes lamentations étaient calmes. Le jour naissant réchauffe la cité engourdie qui doucement s'étire, prend ce papillon d'aurore. Derrière l'alignement de bibelots, sénégalais de grands noirs sont assis. Une crieuse hurle son poisson sautille et les chinois filment. Sur le quai en deux chaussures mal lassées, trois, quatre sujets d'une pêche enfantine se tord impatients et se dandine J'aime, j'aime, j'aime aller le matin à travers la ville sous la lumière fraîche du jour nouveau, le pas alerte frémissant. Je vais alors comme l'on va quand on a vingt ans. Meu Deus. <laughs>